À tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait euh, il y a bah, une semaine tout juste, une hypnose ré régressive que j'ai mise sur ma, ma chaîne. Et euh, je voulais vous faire un peu partager euh, ce que je ressens et euh, ce qu'il en est vraiment euh, par rapport à mon vécu en moi, bien entendu. Alors, euh, pourquoi je l'ai faite cette euh, hypnose j'ai fait parce que je crois que le temps était venu pour moi d'avoir des réponses à des questions, à des questions qui me trottaient dans la tête. Alors, euh, par exemple, d'où je viens Bon, je sais d'où je viens, C'est pas le problème. Mais quelle était, euh, par exemple, ma première incarnation Ou euh, qu'est-ce qui a fait que je me retrouve... Euh, avec des problèmes que je, je n'ai pas voulu, que je n'ai pas cherché, pourquoi enfin, Il y avait plein de questions qui me trottaient dans la tête et dont j'avais besoin d'une réponse. À savoir que cette hypnose, je l'ai faite en pleine conscience, c'est-à-dire que euh, je ne l'ai pas vécue comme s'ils si étaient en train de parler de quelqu'un d'autre, mais euh, qu'ils parlaient vraiment de moi. J'étais consciente qu'ils parlaient de moi et qu'ils euh, posaient des questions à mon âme, et d'ailleurs, ça fait beaucoup de ça. m'a ça fait vraiment bizarre parce qu'il y a vraiment des, des questions auxquelles ils ont répondu que je, où je connaissais presque déjà la réponse. C'est hallucinant. Ça a juste fait tilt quelque part et c'était hallucinant. Après, euh, c'est vrai qu'à la fin de l'hypnose, il y a un nettoyage qui se fait. Alors bien sûr, avec notre libre-arbitre et... Euh, on nous demande toujours si euh, on veut ou pas euh, qu'il y ait ça ou ça ou ça de fait euh, moi bien sûr j'étais partie euh, pour euh, être dans le positif et dans la lumière donc euh, quand ils m'ont proposé euh, par exemple de faire le nettoyage de mon arbre généalogique enfin, forcément j'ai pense dedans et j'ai dit oui parce que c'était en partie euh, c'était en partie ce qu'on m'avait dit euh, de faire c'est à dire que il fallait que je fasse un nettoyage de, de mon arbre gé gé généalogique et ça, il y a déjà un moment. Et je ne savais pas du tout comment faire, ben voilà, c'est fait. Maintenant, euh, je tiens à attirer votre attention sur le fait que, pour faire une hypnose régressive, qu'elle soit quantique, ésotérique ou peu importe, euh, il faut absolument être prêt. C'est à dire qu'il faut arriver avec l'esprit ouvert à tous les possibles parce que on n'est pas qu'un seul corps, on en a plusieurs, que ce soit physique, que ce soit émotionnel. Euh, on a des corps euh, éthériques, on a des corps, euh, des multicorps qui sont dans des multidimensions. Et si vous n'êtes pas ouvert à ça, je vous le déconseille fortement parce que vous allez prendre. Euh, une claque mais de l'autre monde si vous le faites et vous risquez même de vous sentir très mal euh, voire de, de partir en dépression ou euh, voilà donc ne le faites pas si vous n'êtes pas ouvert d'esprit si vous n'êtes pas ouvert à tous les possibles parce que euh, on va vous montrer et vous dire des choses que vous avez vécues auparavant euh, qui ne rentrent pas dans euh, qui peuvent ne pas rentrer dans votre façon de voir, ou dans votre façon de vivre, ou de voir dans votre façon de penser, tout simplement. Euh, parce qu'en 3D, il faut savoir qu'on est quand même dans un corps euh, qui est étriqué. Les énergies sont très lourdes. On, on est vraiment... Euh, Ce n'est pas notre essence de vie propre. On est venu ici faire une expérience. Et cette expérience... Bah, euh, du fait qu'on vient faire une expérience, quand on a fait notre réincarnation, il y a eu reset de façon à pouvoir vivre cette expérience le mieux possible et ne pas être influencé avec nos vies passées et toutes les incarnations qu'on a eues dans le passé. Maintenant, euh, cette hypnose, Peut vous ramener selon les questions que vous, vous posez et, et, et les réponses que vous souhaitez avoir, euh, peut vous amener dans, dans des vies antérieures euh, qui, qui ont pu être de très bonnes expériences, mais de très mauvaises expériences aussi et qui peuvent influencer sur votre vie aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas ouvert à tous les possibles, à tout. Euh, si vous croyez que vous n'êtes qu'un qu'un corps, et qu'à la fin, euh, quand vous serez euh, mort, ben, c'est votre corps et qu'il n'y aura plus rien après, n'essayez même pas. N'essayez même pas. Ça, c'est un conseil personnel. Là, maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est un conseil personnel. Euh, moi, je conseille l'hypnose à tous ceux qui sont ouverts d'esprit, qui sont prêts à entendre tout, mais vraiment tout. Hein. Parce que moi, on m'a dit que euh, je, je, je venais d'une autre planète et euh, la façon que j'étais incarnée dans cette planète, c'était juste... Euh, enfin, c'est la science-fiction, quoi. C'est juste euh, bizarrement... Euh, et bizarrement, ça ne m'a pas choqué, ça ne m'a pas étonnée, ça ne m'a pas offusqué. J'ai même eu un petit sourire parce que vraiment, c'était vraiment, euh, c'était trop chou, au final, c'était trop chou. C'était de la science-fiction, mais trop chou, c'était vraiment euh, top. Et, euh, et donc, euh, j'avais voilà, besoin de, de réponses, vraiment, pour, ce, pour savoir quelle était ma destinée, et, et, et, enfin, ma destinée, quel était euh, mon chemin de vie, en fait, mon chemin de vie sur Terre. Et euh, bah, je l'ai, je l'ai. Euh, avant l'hypnose, je me doutais bien que c'était ce chemin là que je devais prendre euh, maintenant, bah, ça m'a confortée dans mon idée, c'est à dire que oui effectivement c'est ce chemin là que je dois prendre et euh, si vous voulez savoir bah, je vous conseille de regarder euh, les 15 dernières minutes euh, de la vidéo oh, disons les 20 dernières minutes comme ça vous n'aurez pas à vous taper toutes les vidéos. mais si vous voulez euh, avoir des euh, des euh, Comment vous dirais-je euh, savoir un peu mieux et euh, savoir de quoi je vous parle quand je vous dis que je, je viens d'une. Une de mes incarnations était euh, sur la planète euh, Xera. Et euh, c'est vraiment trop mignon, quoi. C'était vraiment trop mignon. C'était très chou. Et euh, voilà, je, je voulais juste vous faire par Enfin. Je vous euh, partager avec vous, plutôt, pardon, excusez-moi, je vais fouiller un peu. Partager avec vous euh, ce moment et vous dire que voilà, il faut être prêt à tout, à tout entendre, vraiment à tout entendre et euh, ne pas se braquer, ne pas. Euh, voilà, vous êtes là, vous décidez de faire parce que vous avez l'esprit ouvert et que vous avez besoin de réponses à vos questions. Donc vous aurez les réponses que vous. parce qu'on vous demande quelles sont les, les questions que vous vous posez. Donc forcément, l'hypnose sera basée sur les questions que vous vous posez. Et euh, prêt, vraiment prêt à tout entendre prêt à tout entendre euh, après je comprends mieux ce qui ce qui m'arrive aujourd'hui je comprends mieux certaines situations qui, qui sont les miennes aujourd'hui et euh, comme ils font le nettoyage forcément euh, bah après l'hypnose vous vous sentez euh, ailleurs mais alors euh, pff, ouais, la, la, la tête en l'air euh, vraiment euh, ailleurs quoi comme si euh, vous faisiez risette d'un passé. Moi, j'en suis arrivée au point où euh, même mes vêtements ne me conviennent plus. Je me demande si je ne vais pas être obligée de refaire ma, ma garde-robe parce qu'après l'hypnose, euh, je crois que ça devait être... Donc, je l'ai fait lundi dernier. Je crois que ça devait être mercredi ou jeudi. J'étais en train de plier du linge, du, des vêtements à moi. Et là, euh, j'ai eu euh, le, un très fort ressenti en disant « Mais ça t'appartient plus. »« Ça t'appartient plus. » Tu n'es per... plus la personne qui mettait ces vêtements-là. Ça ne t'appartient plus. Bon, alors je me pose la question à savoir est-ce que je vais être obligée de changer ma garde-robe ou pas Moi qui suis plutôt du genre euh, assez euh, réservé, enfin, je réserve, je... je jette rien, je, je conserve, conservatrice, voilà. Eh bien, il va falloir. Ben, il va falloir parce que mes vêtements ne sont plus en adéquation avec ce que je suis maintenant. Et beaucoup de choses comme ça ont changé. Après j'ai fait aussi euh, un, nettoyage, un déblocage, un déblocage de tout ce que j'avais. Et forcément entre, avec les deux, bah, euh, je me suis retrouvée complètement euh, pff, la tête à l'envers et, et euh, j'ai demandé ce déblocage en fait parce que j'avais un ascenseur émotionnel comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs en ce moment. Sûrement, euh, vivre un ascenseur émotionnel. C'est-à-dire, tantôt, vous êtes en haut, vous êtes en pleine forme. C'est la vie, c'est la beau, c'est la lumière, c'est tout ce que vous voulez. Et l'instant d'après, bah, vous êtes au fond du trou. Mais qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi je suis comme ça Et tout. Et euh, donc, j'ai fait un déblocage. Alors, le déblocage euh, top, génial. Sauf que quand vous débloquez, bah, vous débloquez. C'est-à-dire que vous débloquez euh, tout ce qui est émotionnel, tout, tout, tout, tout. tout. Et euh, il m'a fallu un moment pour... Euh, pff, Débloquer tout ça. Alors, euh, je suis euh, en plein nettoyage émotionnel, donc euh, en ce moment, ce n'est pas l'ascenseur. Hein, l'ascenseur, c'est bon, il est, euh, il est posé, il, il monte petit à petit, il n'y a pas de souci pour ça. Mais euh, c'est vrai que c'est grâce au, au déblocage, en fait, et à, à tout ce que je laisse partir, et à tout ce que je ne laisse plus rentrer au final, parce que j'ai fait un stop, j'ai fermé la porte... Euh, j'ai fermé la porte à tout ce qui était négatif, alors beaucoup me diront, « Ouais, mais là, c'est bon, tu vas vivre dans la vie des bisounours. Euh, » Ben bah, ouais, je préfère, <rire> je préfère, sérieusement, je préfère vivre dans le positif que dans le négatif. Moi, bon, l'expérience de l'ombre, c'est bon, j'en je, veux plus. Donc, euh, comme je l'ai dit déjà dans diverses vidéos, avant de, de faire euh, cette, euh, euh, comment cette hypnose, je l'ai dit dans diverses vidéos, j'en voulais plus. Mais je ne savais pas comment m'en débarrasser. Et ben, bah, grâce à l'épaule, je m'en suis débarrassée. Ce qui fait que j'ai remarqué que bah, du fait de plus regarder euh, les infos, bah, j'ai fait un stop sur les infos, j'ai fait un stop sur tout, euh, bah, euh, bah, je n'ai plus de négatif. Quoi. Et euh, c'est pareil au niveau des, euh, des pages... Euh, Facebook, YouTube, les, les mails que je reçois de YouTube, les vidéos que je reçois, ben, euh, si ça ne me parle pas, je les regarde même pas. Je ne les regarde même pas parce que ça ne rentre plus ça, ça, ça n'est plus en corrélation avec la personne que je suis devenue grâce à cette hypnose, grâce à ce nettoyage que j'ai fait aussi et euh, vraiment ça fait un bien fou alors même si on a la tête à l'envers et qu'on ne sait plus trop où on habite par moment, parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment très euh, après space hein, c'est euh, le mot exact hein, c'est très space mais en même temps c'est euh, juste euh, un super euh, c'est super, un super bon moment à passer parce qu'on apprend beaucoup sur nous-mêmes, on comprend beaucoup de choses, et du coup bah, on a les réponses aux questions qu'on se posait vraiment, vraiment, vraiment. Et euh, c'est des questions, euh, c'est des réponses que j'avais besoin pour pouvoir avancer et savoir comment le faire. Et euh, voilà, donc euh, c'est ce que je l'ai fait pour ça. Donc, à tous ceux qui sont ouverts d'esprit et qui se posent des questions, je, je, pas, je vous le conseille. Hein, maintenant, après, vous faites ce que vous voulez. Vous le faites, vous ne le faites pas. Mais surtout, soyez prêts. Soyez prêts parce que, euh, euh, à contre-coup, euh, vous allez avoir le nettoyage qui va vous durer un petit moment. Et vous allez passer par des moments euh, assez hard. Assez hard rock, je peux vous l'assurer. Assez hard. Mais euh, dites-vous, gardez juste en tête que, voilà, euh, c'est. Euh, c'est juste tout, euh, tout un passé euh, qui, qui ne vous appartient pas, qui est en train de disparaître. C'est un peu comme un deuil. Le deuil de votre ancienne vie par rapport à votre nouvelle vie, c'est un, un deuil. Et euh, ce deuil, on bah, passe partout par euh, la négation, par les pleurs, par les "Je comprends pas", par euh, "Mais pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi je vis ça Mais tout, en fin de compte. Euh, si vous revenez à vous et euh, moi j'ai trois mots qui me, qui me trottent dans la tête depuis que j'ai fait le nettoyage c'est je suis paix, amour et lumière voilà c'est les trois mots et quand je vois que je pars un peu en saucisse et que je, je suis un peu perdue et ben je redis ces trois mots je, je regarde le ciel et je redis ces trois mots et fouaf, ça, ça se nettoie instantanément voilà donc voilà, c'était juste pour vous dire que c'était une expérience pour moi qui a été on ne peut plus positive et qui m'a été très bénéfique. Du coup, ça me permet de voir les choses complètement différemment. Euh, ça me permet bah, de savoir déjà euh, euh, qui je suis et où je vais. Voilà, c'est le plus important. Hein. Qui je suis et où je vais. Euh, après, le reste, bah, on sait où on va, on ne sait pas comment. Bon, on ah, ne sait pas comment, hein? on sait pas si on va à pied, à vélo, en voiture, en train, en avion, on ne sait pas, mais on y va, voilà. Et euh, moi, c'était juste à savoir, euh, voilà, quel était mon chemin de vie, je le sais. Maintenant, je ne sais pas comment je vais le prendre, ça, je pas encore trouvé la sous -sure. <rire> mais, je sais où, mais je sais que, bah, comme j'étais déjà partie à le faire, bah, c'est juste une continuité au final, voilà. Euh, sans les blocages qui vont avec et sans tout le négatif qui va avec. Euh, ils m'ont dit aussi que je savais me préserver donc euh, oui je, maintenant je sais je sais me préserver et j'ai confiance en moi le fait de se préserver c'est en fait d'avoir confiance en soi d'avoir la foi et euh, d'être euh, ouvert à, à tous les possibles et surtout euh, la gratitude dire merci tout le temps même si vous avez des journées, vous avez des journées avec et vous avez des journées sans même si vous avez des journées sans il faut remercier, remercier parce que Déjà, vous êtes en vie, c'est une bonne chose. Et au final, euh, les jours naissants, eh ben, c'est un apprentissage aussi. C'est un apprentissage. Parce que ça vous pousse à, à, à vous poser la question, pourquoi c'est une journée sans Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Pourquoi ça ne va pas Pourquoi c'est une journée sans Bon, après, vous ne trouverez pas forcément la réponse, mais posez-vous la question. La réponse, vous l'aurez ou tout de suite ou plus tard, mais vous l'aurez. Et... Euh, et puis il euh, faut vivre hein, tout simplement, hein, euh, on est sur terre, euh, c'est pour vivre les journées avec et les journées sans. Le but c'est d'avoir plus de journées avec que des journées sans, enfin en tout cas pour moi, hein, c'est d'avoir plus de journées avec que des journées sans. Des journées euh, pleines de lumière, de bonheur et de paix, plutôt que d'avoir des, des journées où j'ai la tête dans le sac. Et euh, ça, ça m'arrive de moins en moins même si j'ai le nettoyage qui se fait et donc de par ce fait euh, j'ai souvent euh, des larmes, les larmes aux yeux je pleure souvent mais ça fait partie du, du processus de nettoyage donc euh, aucun souci avec ça et euh, je pense que j'en aurai d'autres hein, je pense que j'en aurai d'autres mais euh, voilà je voulais partager avec vous ce, ce moment de, de, de bonheur que j'ai eu au final et, euh, et vous dire que je vous la conseille mais sous euh, certaines conditions quand même, certaines conditions, préservez-vous quand même. Vous pouvez avoir euh, des réponses euh, à vos questions en étant plus... Euh, plus euh, ne, pas, ne pas faire de rentrer dedans, parce que c'est vrai qu'avec une hypnose, une hypnose, pardon, ça fait beaucoup plus rentre, rentre dedans. Ça fait beaucoup plus rentre dedans. Donc c'est vrai, vous pouvez avoir des choses plus douces. Mais moi, les choses plus douces, je n'arrivais pas. J'arrivais pas. Il me fallait vraiment des, des réponses précises à mes questions. Et je les ai eues. Voilà. Donc voilà. Euh, juste pour vous dire que si vous vous sentez prêt. Si vous vous sentez prêt. À, euh, à tous les possibles. Si vous vous sentez prêt à tous les possibles. Si vous vous dites qu'au final, la science-fiction, les films de science-fiction que l'on voit actuellement sont tirés de la réalité et que non pas la réalité est tirée de la science-fiction. Si vous vous dites que la, la réalité euh, est tirée de la science-fiction, ce n'est pas la peine. Par contre, si vous vous dites que la science-fiction est tirée de la réalité et que c'est une science-fiction que l'on vit au quotidien, là vous pouvez y aller, vous êtes prêt, il n'y a pas de souci. Voilà donc, euh, juste pour vous dire ça, pour, euh, en espérant que vous alliez tous bien, que vous soyez tous en paix, que vous ayez la paix dans votre cœur et euh, ne, ne faites attention à, à rien d'autre, pensez juste à ce que vous dit votre cœur, c'est lui votre meilleur guide, sérieusement, c'est lui votre meilleur guide. Quand vous avez un souci, plongez dans votre cœur, allez chercher les, soucis, les solutions au fond de votre cœur et vous les trouverez sans aucun doute. Voilà, mes amis, alors je vous souhaite une très bonne journée de lundi, on est le 29. Très bonne journée, il est midi et euh, je vous dis à une prochaine fois et euh, à bientôt. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et soyez heureux, soyez dans la paix, soyez dans l'amour. Je vous aime, bye